Partager tes connaissances sur les jeux vidéo, suivre l'actualité ou rejoindre une communauté de joueurs, je t'invite à venir sur fanaticgame.com, un réseau social français dédié aux jeux vidéo où tu pourras rencontrer des joueurs et des professionnels. Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 150 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Cradle of Egypt qui est un. on va dire c'est la, euh... la suite de Cradle of Rome. Alors, vous avez, on avait déjà joué à Cradle of Rome, euh, qui est un jeu de match 3. Et donc là, bah, c'est Cradle of Egypt. C'est l'histoire qui change euh, le, hum, les bâtiments, le, le peuple, tout ça. Mais euh, ça va toujours être le même jeu. On va, jou on va jouer de la même manière. Donc, c'est parti. Alors, bah, on va commencer. Donc, Cradle of Egypt en appareil. On va jouer en mode relax. Parce que chronomètre, euh, voilà... On n'est pas pressé, je vous laisse un peu l'histoire pour commencer. Long ago, there was only chaos and the abysmal depth of the ocean, one day, a white lotus emerged from the ocean. The flower bud opened and the sun god Ra appeared with a sun sphere. The darkness faded away and the world was filled with the life-giving light. From under the waters, land appeared and the mountains rose. The valleys turned green and the rivers ran through them. Seeing the beauty of the newborn world, Ra cried with joy. As his tears landed on the earth, they turned into people. And Ra said, My tears gave birth to you. Thus I give you this amazing land. When I return, I will bring a generous reward for the one who helps this land. I call Egypt Thrive. Donc voilà, de la même manière que sur euh, Cradle of Rome 2, on va jouer euh, en choisissant la, le premier monde, ou le premier, euh, on va dire la première partie du jeu. Alors, ça charge un peu, voilà, donc c'est parti, comment jouer Bon bah ça, ça, on sait comment jouer, allez, on passe au didacticiel. Hop, alors premier niveau, donc toujours le but c'est de détruire les cases bleues, les cases bleues qui sont en dessous. Des, des items euh, on aligne les items par trois pour euh, pour les supprimer et les cases bleues qui sont en dessous sont supprimées euh, automatiquement suivant euh, suivant si on était au-dessus quoi faut être au-dessus donc vous voyez donc, je joue assez rapidement parce que bon on a déjà vu puis vous connaissez sûrement le principe du jeu voilà le premier niveau est terminé allez il toujours le principe euh, de la petite map qui s'enroule ressources du niveau hors réserve et nourriture, donc ça, ça va nous permettre de construire des bâtiments Alors pour l'instant on va pouvoir commencer avec ça, c'est-à-dire qu'on va acheter les plans euh, Et il faut résoudre le casse-tête Alors apparemment le casse-tête là ce serait de de reconstituer l'image en, en tournant les euh, les, euh, les les palais, les... Euh, comment ça s'appelle Oui les, les, les pièces là, les morceaux ce serait de reconstituer l'image euh... Donc bon c'est pas, pas très très dur, c'est peut-être un petit peu long Hop là. Alors je crois bien que je suis pas du tout droit par rapport au dessin. Je suis mal parti. Alors, il aurait fallu que je commence par le haut. Voilà. Comme ça. Comme ça. Alors j'espère que c'est bon. Ça ressemble pour l'instant au dessin. Ça au milieu. Ça, ça correspond comme ça. Encore un cran. Voilà. La maison avec son toit. Ouais. Et le le truc là, non c'est bon euh non ça fait rien, bon c'est pas grave alors là bon voilà j'ai fait résoudre, ouais j'avais décalé le, celui d'en bas à gauche j'avais oublié de, le... il était pas très bon, bon c'est visuel mais c'est un détail, ça rapporte un peu plus de points si on y arrive mais on peut de toute façon dans tous les cas cliquer sur le bouton résoudre au bout d'un moment donc voilà notre bâtiment et on continue au niveau suivant parce que de toute façon on a plus assez de ressources pour construire les autres trucs donc c'est parti, on continue là, hop là, on voit qu'on ramasse des pioches en bas, donc les pioches qui vont nous permettre de, je sais plus qu'est-ce que c'était au niveau, au niveau de Cradle of Rome, c'est quel item ça ressemblait, mais c'est à peu près le même bonus, c'est à dire que ça va nous permettre de, de détruire une case, n'importe laquelle, on va, on va prendre la pioche et on va pouvoir casser une case, celle qu'on veut, donc on remarque donc par rapport aux items qu'on casse, donc, les pioches, vous avez vu que c'est bah, des pioches. Hein, tout simplement. Euh, vous avez vu les pièces de monnaie, les pièces jaunes là. En fait, c'est de l'argent. C'est quand on en quand on en aligne, bah, ça nous rapporte de l'argent en haut. Pour l'instant, on n'a pas de bois, ni de. Enfin, pas de réserve, ni de nourriture. On verra plus tard le reste, le reste des items qu'on casse. Ça n'a pas vraiment d'importance. des fleurs. C'est pas vraiment important. Fleurs, hein. pas vraiment important. Donc, là il me reste ma casse bleue ici. J'aimerais bien la casser. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, c'est bon de terminer. Allez, donc on sort du niveau toujours de l'or, on a toujours pas eu de réserve ni de nourriture, ça va pas nous suffire donc on va continuer au niveau suivant, ça suffira pas pour, pour construire autre chose. Donc le but est tout simplement de construire sa ville, donc plus vous allez faire vos niveaux, plus vous allez avoir de ressources et vous allez pouvoir construire les différents bâtiments. Alors ah, la pioche se remplira plus rapidement. Voilà, donc ça c'est pas mal. Regardez la pioche. Euh, merde, faut que Voilà, regardez, vous avez vu, j'ai détruit une case. N'importe laquelle. Bon, là ça me servait pas à grand chose. J'aurais peut-être dû la garder pour la fin. Parce qu'à la fin, vous avez toujours des cases qui vous embêtent. Malheureusement. Toujours une case. Euh, la case, je dirais. Qui, euh, que vous allez y passer 3 heures pour essayer de l'atteindre. Bon, là encore, c'est pas des niveaux trop compliqués. Hop. Donc ça va, ça va plutôt rapidement. Le temps. Euh, n'est pas, pas terminé, d'ailleurs le temps il est symbolisé où normalement c'est toujours la jarre mais la jarre elle est pas pleine de flotte donc je sais pas s'il y a du temps euh, c'est une bonne question donc attendez on a fini le niveau mais on n'a pas tellement de bonus de temps c'est plutôt bizarre résultat Ouais, je gagne pas de... Y a, pas, y a pas une histoire de temps, c'est... plutôt bizarre. Donc on a toujours pas assez de... Voilà, ils nous font encore de l'or pour construire le bâtiment d'après. Alors, c'est reparti. Oui, au niveau du temps, il, on est censé avoir du temps, mais là je le, je le vois pas, clairement. Ou alors je suis un peu bête. En général, ça fait une, ça fait une jarre remplie d'eau. Dans le Cradle of Rome, ça fait comme ça. Euh, je sais que dans... Y en a un autre Cradle... Euh, ...of Persia, qu'on fera peut-être un jour. Qui est un peu différent dans, dans son gameplay. Et vous savez que ça a toujours aussi une jarre d'eau Mais là bah du coup je sais pas Je sais pas vraiment s'il y a du temps Peut-être que pour l'instant il n'y en a pas Peut-être que ça viendra je sais pas Ils ont peut-être pas inventé l'eau Je rigole Bon Où les jarres Alors où c'est qu'il est Là commence à un peu compliquer. Vous voyez il y a des petites cases bleues là Qui sont entre Entre des cases de décor Qu'on peut pas bouger qui nous font voir le derrière en fait c'est des cases c'est des trous je dirais même d'ailleurs alors hop là c'est bon pour cela c'est magnifique ça s'est fait assez tout seul euh, là j'ai mon petit verre là qui m'embête euh, et en plus je j'arrive pas à descendre euh, on va plutôt s'occuper des autres pour l'instant quand, quand on reste bloqué sur toute chose bon vous pouvez aller voir les autres cases revenir après on a peut-être l'œil un peu plus un peu plus neuf allez voilà Allez, on va essayer de changer, voilà, c'est bon. Et il me manque celui-là qui est dans son trou finio. Ah, c'est le principe du truc euh, caché dans son... Caché dans son emplacement, voilà. De toute sinon, sinon j'aurais pu prendre mon petit... Hein, ma petite pioche pour le casser. J'aurais dû, d'ailleurs, ça ça été plus vite, ne serait pas cassé la tête. Mais au moins, je l'aurai pour le prochain niveau, même si au début du niveau, c'est pas très utile. Alors, c'est parti, on va choisir donc le plan de celui-là. Alors, euh, il faut les mettre dans l'ordre D'accord, donc il faut le mettre dans l'ordre euh, de, de la plante en fait Donc on va planter en premier euh, Non, les deux premières c'est bon On fait le trou, on met la graine Ensuite ça pousse un peu En mettant de l'eau Après le soleil il aide euh, On va peut-être inverser ces deux là, là non Voilà terminé voilà, et ça commence à faire des fleurs Hop, la fleur, le, le fruit, le fruit qui devient rouge et le panier Magnifique, on de, de gagner des points hein, pour résoudre ça Ça va me permettre de faire une sorte de ferme Une sorte de, de potager Pour nourrir mes habitants Et voilà c'est parti donc niveau suivant On va peut-être avoir tout ce qui va être ressources maintenant euh, Donc voilà les tomates Regardez, on a des tomates Donc ça, elles ça vient d'apparaître Donc ça, ça va sûrement me donner des euh, des ressources Si je ne raconte pas de conneries Alors, on va essayer Voilà, voilà, j'en ai fait Regardez, j'ai gagné 12, euh, 12 unités de de tomates Enfin, de, de nourriture Donc c'est plutôt pratique si je veux nourrir mes habitants Pour pas qu'ils meurent de faim euh, hop Euh, wesh ouais. Là il va falloir descendre donc on voit des euh, des petits euh, des petits, des petits items avec des, des cadenas des, des chaînes par-dessus donc il faut que j'arrive à les aligner avec autre chose pour, euh, pour les casser en fait tout simplement ou que j'utilise ma pioche qui est un peu bête aussi j'aurais dû voilà donc euh, regardez on va, on va faire un truc Là on a, on a une petite flèche, je vais essayer de l'utiliser. Euh, une petite flèche à, qui va dans tous les sens, là en gros, quand on, quand on le déplace avec quelque chose, ça détruit les 4 qui sont autour. Regardez, hop là. Donc ça m'a permis là de détruire le cadenas en déplaçant. Euh, voilà, <rire> pour l'instant c'est tout, tout ce qu'il y a à savoir. Donc on continue, on récupère un peu de ressources un peu de partout, histoire de... De bien, de bien se, se mettre Et de pouvoir construire d'autres bâtiments Donc là il me reste les deux d'en bas Ah non celui-là aussi Euh ouais Le celui-là Par contre les deux d'en bas je sais pas pourquoi mais je sens que je vais galérer Donc je vais peut-être en casser un comme ça Et l'autre euh... <rire> J'ai pas assez de pioche Allez Il va falloir que j'essaye de le faire ce, ce petit truc rose mais pour faire descendre quelque chose plus poil dessus J'ai pas fini Allez, Presque On <rire> pu presque le faire On va y arriver Ah bah ça a changé, maintenant c'est une pierre Ça m'aide pas tellement tout ça J'ai plus rien là en bas, je peux... Ah si j'en ai quelques-uns Non ça veut pas Allez Ah oui c'est le petit truc qui vous embête pendant longtemps, qui vous fait perdre un temps fou. Même si pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de temps. Euh, J'aimerais bien aller le faire. On va essayer de, voilà, de récupérer la pioche. Et voilà, terminé Le niveau est fini. Vive la pioche Sinon j'aurais pu y passer un moment. Hop là voilà. Donc là maintenant on a de la nourriture qui va qui va s'ajouter. Ressources du niveau.